L'été était fini dans le merveilleux monde des Alpes. Été qui était rempli de jeux, des rayonnements du soleil et de son beau temps. Il commence à faire froid. Les arbres changent de couleur de leurs feuilles, du vert au jaune. Et voilà nos héros déjà bien connus, Coco et Rogui. Ils sont encore enfants et cet automne sera le premier pour eux. Coco, pourquoi les feuilles sur les arbres sont-elles vertes? Vertes? Parce que... Euh, la couleur verte est agréable à regarder. C'est vrai, ça me fait plaisir de la regarder. Coco Qu'est-ce qui s'est passé La feuille est malade. Elle a jauni. Oh, oh Comme c'est dommage. Toutes sont vertes, elle est jaune, la pauvre. Coco, il faut la soigner. Allons vite chez la tante Piffy. Tante, tante Piffy Enfin, venez ici. Dis-moi, Coco, pourquoi la tante Piffy est fâchée contre nous Ah, et je viens de me rappeler pourquoi Oh Coco Nous devions fabriquer des mangeoires pour oiseaux avec tout le monde Tante Piffy Comme il fait bon Et vous êtes tellement belle aujourd'hui Au fait, ce matin, la pizza était très bonne Et que dites-vous pour vous justifier Nous... nous avons oublié Mais nous avons appris un malheur Quel malheur Nous avons trouvé une feuille jaune Elle est malade Toutes les autres vont bien Elles sont vertes Et elle, elle est la seule jaune. D'accord Trouvez une feuille jaune. Hum, quelle pitié Bravo C'est bien que vous l'ayez trouvée. Il faut la soigner. Bravo à nous Oui, nous avons bien fait. Vous allez remplir une tâche très importante. Trouver les ingrédients pour le remède. Tu as entendu Tu sais ce que c'est, les ingrédients C'est ce qu'il faut. Ah, ah oui, on va trouver ça. Quand vous allez les chercher... Dites à tous pourquoi vous les cherchez et que c'est la tante Piffy qui vous a envoyé. On va vous aider Oui, je suis qu d'accord. qu'est-ce qu'il faut Voici la liste. Roggy, dans quelle situation on s'est mis oh, Je ne peux déjà plus porter ce sac. Coco, tu sais que nous devons faire une bonne action. Comme ça, tante Piffy ne va plus se fâcher contre nous. Je sais, mais quel est le prochain ingrédient Il ne nous reste à trouver que des œillets. Est-ce que tu en vois Ruggie, c'est toi qui connais toutes les plantes des prairies alpestres, pas moi Donc c'est toi qui cherches. Je cherche, je cherche Ah, oh, regarde C'est oncle Adler Il monsieur peut nous Attler. aider Bonjour, monsieur Adler monsieur Bonjour, mes petits amis Qu'est-ce que vous cherchez Des champignons ou des baies Euh... ni l'un ni l'autre Nous cherchons des ingrédients Dans le bois, une feuille est tombée malade Et nous devons la soigner je crois que j'ai mal entendu Tante Piffy va préparer un remède et nous allons la soigner Mais elle a jauni parce que... Attendez, tante Piffy vous a envoyé... De quoi avez-vous besoin Je vais vous aider comme je peux Des œillets Des œillets hmm. Laissez-moi réfléchir Ah, ça m'est revenu vous la trouverez à côté de la rivière à l'orée de cette forêt lointaine Tu as entendu, Coco Allons-y vite <rire> Nous, Nous avons, avons trouvé. trouvé Bravo Maintenant je peux faire le remède Ça y est, c'est prêt Allez les amis et soignez cette pauvre feuille Avec quoi on va mettre le remède sur la feuille Je crois que je sais Coco, comment se fait-il que toutes les feuilles soient jaunes Mais oui, c'est normal C'est l'automne Mais L'automne Mais qu'est-ce que c'est l'automne L'automne vient toujours après l'été et tous les arbres s'habillent en jaune mais... L'automne, c'est la période de la couleur jaune. Mais ça veut dire que les feuilles ne sont pas malades, elles changent juste de couleur oui mes petits Mais pourquoi alors avons-nous cherché tous ces... comment dire... ingrédients Eh bien tout d'abord parce que pendant que tout le monde travaillait, vous vous êtes promenés C'est pourquoi cette tâche vous a été donnée Et après, la pizza aujourd'hui sera assaisonnée d'herbes alpines apportées par... Rogui et Coco ouah ouah ouah ouah ouah